Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie, aujourd'hui je vais vous présenter le client Chroma. Avant que la vidéo commence, je te rappelle que j'ai mis en place un forum qui va te permettre de faire la pub de ta chaîne YouTube. Tu pourras retrouver ce forum en description, ainsi qu'un Discord pour partager toutes tes créations concernant Minecraft, des mods, des shader packs, euh, quoi d'autre, des wallpapers, tu peux faire la pub de ta chaîne, de ton serveur, tu peux faire tout ce qui est en lien avec minecraft aussi si ce concept de vidéo te plaît n'hésite pas à mettre un j'aime et à me dire dans les commentaires quel client tu utilises petit fifou n'hésite pas à aimer la vidéo à la partager à commenter et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos allez c'est parti yes, right, Que je vous explique un petit peu lorsque je clique sur f3 j'ai ceci qui va s'afficher comme vous pouvez le voir chroma laissez-moi vous présenter chroma chroma c'est un client de cheat minecraft donc euh, normalement c'est 1.8, 1.9, je ne sais pas s'il va y avoir 1.9.4 et 1.10, mais je vais essayer de les faire pour vous. Malheureusement pour l'instant il n'y a pas Optifine, mais vous pourrez retrouver tous ces modes dans la description. Donc dans la description de cette vidéo, vous aurez un lien qui vous ramènera sur Selfie avec un moyen de télécharger le client. Lorsque vous aurez téléchargé le fichier, vous aurez un petit dossier avec à l'intérieur le client bien sûr un fichier texte pour vous expliquer comment installer le client et également tous les réseaux sociaux associés à chroma donc je vous laisserai voir par vous même vous aurez juste à télécharger via selfie donc la version qui vous correspond 1.8 ou 1.9 vous aurez dans le dossier chroma tout ce qui va vous être utile justement pour ce mode bon il n'y en a pas beaucoup et lorsque j'appuie sur cette touche magique on a un petit message qui nous dit chroma click aimbot on ça veut dire que maintenant le click aimbot est activé, que je vous explique un petit peu vous voyez cette personne juste en face de moi j'ai juste à me décaler et à cliquer voilà c'est tout simple je vous explique en gros, en gros lorsque vous allez être à une distance suffisante vous aurez juste à cliquer sur votre souris et votre curseur va directement revenir sur le joueur donc vous voyez ici là je ne peux pas je vais avancer sur le côté regardez je vais cliquer et paf d'un coup ça le cible et voyez je peux tourner autour de lui et la, mon curseur va toujours aller sur lui ça c'est impressionnant et ça peut bien faire rager des gens même en courant ça le cible voyez voyez regardez je mets mon curseur ici par exemple je vais cliquer ça ramène sur le joueur c'est juste impressionnant du coup ça vous l'avez dans la description de cette vidéo je vous rappelle vous avez un lien qui vous ramène sur selfie à vous avez juste à télécharger et vous aurez tout ce qu'il faut pour utiliser le mode, comment l'installer, etc. Pour désactiver le click and bot, imaginons que vous ayez un petit, un petit problème, un, une petite vérif à faire. Vous aurez juste à cliquer sur la touche magique et vous aurez Chroma, click and bot, hop. Du coup voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur le cheat Chroma. J'espère que ça vous a plu. En tout cas moi ça fait longtemps que j'attends ça de pouvoir vous faire cette vidéo et de pouvoir enfin vous en parler de chroma parce que ça reste un petit peu euh, quelque chose de confidentiel depuis pas mal de temps. Du coup voilà, je peux enfin vous en parler. Voilà, n'hésitez pas à aller le télécharger dans la description. Dites-le moi dans les commentaires si vous l'utilisez, les quelques petits trucs qui seraient améliorés. Je regarderai tout ça, j'essaierai de faire le maximum que je puisse. N'hésitez pas non plus à aller sur le Discord. Vous avez une catégorie créée spécialement pour Chroma, pour poser vos questions, vos attentes, vos problèmes que vous avez. Et j'essaierai de faire de mon mieux pour vous y répondre. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, la à partager, à la commenter. Et surtout à vous abonner pour ne rien rater prochaines vidéos. C'était Natol, salut.